Hey, hey, hey. <rire> Salut les amis! Bah, je te remercie déjà d'avoir appuyé sur la chaîne. J'espère que la vidéo te plaira et que tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo, donc une vidéo de témoignage, où en fait je vous raconte un moment de ma vie où... Euh, j'ai eu un moment de faiblesse. Donc, comme je te l'ai déjà dit, je suis dans une famille chrétienne. Okay? Donc, si tu n'as pas vu mon premier témoignage, je mettrai le lien soit dans la barre d'infos, soit je te mettrai un CF en haut de ma tête, là, comme ça. Comme ça, tu n'auras qu'à cliquer pour connaître mon témoignage. Il y a deux ans de ça, euh, je priais pour la réalisation de quelque chose. Je priais parce que je voulais quelque chose et je demandais à Dieu bah, de m'accorder cette chose. Et Dieu, en fait... Pendant un moment, il, des vers il me donnait des versets où j'avais des réponses qui m'incitaient en fait à garder la foi, à persévérer en ce sens, comme si que ça allait se faire, tu vois. Donc du coup, j'étais super motivée, je priais, je priais, et puis je savais que tout n'était qu'une question de temps. Mais en fait, ce temps a commencé à durer. Une année, deux années, j'ai dit waouh. wow, wow, wow. <rire> Seigneur Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Parce que je prie, je n'entends plus la voix de Dieu, il ne me répond plus. Je me suis mise dans une sorte de rébellion en fait, où en fait j'étais fâchée, j'étais fâchée avec Jésus et je lui disais, bon, si tu veux pas me parler, moi non plus je ne te parle pas. <rire> Vraiment. J'ai de moins en moins en réunion de jeunesse et puis un jour, la responsable de jeunes et tout, ils nous ont proposé, donc ils faisaient un rassemblement de jeunesse, mais qu'avec le groupe de jeunes de cette église. Au départ, je ne voulais pas aller, mais en même temps, je voulais aller parce qu'en même temps, je me disais bah, peut-être que c'est là que Dieu va me répondre. Tu vois? <rire> Forcément, tu entends beaucoup parler de Dieu durant ce week-end et tu te remets en question. Donc, je me suis remise en question et je me suis dit Bon, Caroline, euh, c'est bon, tu n'as pas 12 ans, tu n'as pas 10 ans, ça euh, pas faire la tête à Jésus. Allô, qui fait la tête à Jésus <rire> Donc, je suis allée dans une salle à part et puis j'ai commencé à prier. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que j'étais partie dans un sens où je m'excuse, Jésus. Mais malgré ça, il y a une pensée qui vient dans ma tête et qui me dit, ça se trouve, Dieu n'existe pas. Et les réponses que tu croyais avoir de Dieu, c'est toi qui les as imaginées parce que tu es née dans cet environnement chrétien, tu as toujours été à l'église. Et bon, voilà, j'ai accepté cette idée. Je me suis dit, mais c'est vrai? Non, mais vraiment, les gars. Quand j'y repense, je me dis, mais Caroline, tu étais, étais comment là? Et en fait, le soir même, il y avait le moment worship. Et c'est un moment, en fait, où euh, tu vas vraiment pour un cœur à cœur avec Dieu, tu vois. Et moi, en fait, je ne voulais pas ce cœur à cœur avec Dieu, concrètement. Mais je suis allée parce que je me suis dit, si je n'y vais pas, je sais très bien quand me demander pourquoi je suis pas allée. Et est-ce que je vais mentir? Je ne peux pas mentir. Les gars, quand je suis entrée et tout, je vois qu'il n'y a pas de chaise. Je dis, pourquoi il n'y a pas de chaise? Et en fait, on nous explique qu'ils n'ont pas mis de chaise. Parce qu'en en fait, il voulait que tout le monde, euh, qu'il n'y ait pas de spectateurs, il n'y ait pas des gens assis qui regardent les uns et les autres, mais qu'on soit tous concentrés sur notre cœur à cœur avec Dieu. Mais c'était ça mon but. Mon but était de prendre ma chaise, de m'asseoir au fond, et bah, d'attendre que ça se finisse, tu vois. Ils ont dit qu'ils vont commencer à chanter un chant. Et c'est un chant qui parle de l'amour, euh, l'amour fraternel. Et ils disaient que bah, pour commencer, ce serait bien qu'on se donne la main, ceux qui veulent. Et donc je vois à droite, ils se donnent la main, à gauche, ils se donnent la main. Et ils à chanter. Moi, je donne la main à personne, bien évidemment. Après moi, qu'il chante et tout, moi, je me retourne et puis je ressens une vague d'amour. Je te promets, mon gars, je ressens une vague d'amour qui sort de, de tous ces jeunes, en fait, qui se donnent la main. Et moi, je me sens très à l'écart de tout ça. J'ai dit non, en fait, je ne peux pas rester. Et je voulais m'éclipser. parce que je sentais que les larmes allaient venir, tu vois. Et comme je t'ai déjà dit, je pense, je déteste qu'on me voit pleurer. Donc en fait, je voulais m'éclipser sans que personne ne me voit. Je prends mon manteau et malheureusement, pendant que je prends mon manteau, il y a la larme qui a déjà coulé et il y avait ma soeur. Et ma soeur, elle m'a vu Là, je me suis dit, non, elle m'a vu Bon, du coup, elle m'a vu et elle m'a suivi Elle me dit, mais Caro, qu'est-ce que as? Pourquoi tu parles, pourquoi tu pleures et tout et du coup, je lui explique tout ce qui s'est passé, mais je lui dis pas pourquoi je priais, hein. je lui jamais dit, et personne ne sait, c'est Dieu et moi seulement qui savons, et ça va rester comme ça. <rire> et elle me dit, mais Caroline, attends, tu peux pas me dire que, en l'espace de deux heures, tu as accepté cette idée que Dieu n'existe pas, alors que, durant toute ta vie, tu as été témoin de miracles. durant toute ta vie, Dieu a déjà agi dans ta vie. Tu as déjà témoigné plusieurs fois de la présence de Dieu dans ta vie. Et là, aujourd'hui, ça tente de te faire croire que Dieu n'existe pas. Et toi, tu acceptes. Et elle me dit, Caro, tu dois te dire, tu dois dire maintenant que Dieu existe. Les gars, si je vous dis, j'arrivais pas, j'avais comme un nœud là. Je pouvais pas dire. Non pas que je croyais pas que tu existais. Parce que quand elle me disait ça, là, j'ai vite repris la raison, tu vois. C'était surtout que j'avais honte. J'avais honte de moi, j'arrivais pas à le dire. Et elle m'a dit, Caroline, de toute façon, je ne parle pas tant que je n'étais pas entendu dire que Dieu existe. Alors je l'ai dit une fois, J'ai dit Dieu existe. Elle m'a dit, c'est pas convaincant. <rire> je l'ai redit, et je l'ai redit encore. Et quand je l'ai dit la troisième fois, j'ai craqué et j'ai pleuré. Elle a décidé de me laisser toute seule, en fait, dehors. Je peux même pas décrire ce qui s'est passé ce soir-là dehors, tellement, en fait, j'ai été comme... Euh, je ne peux même pas te dire un mot. Mais c'était un moment fort en émotion, tu vois. Très fort en émotion, tellement que je ne sais même pas s'il y avait du monde dehors. Je ne sais même pas si, pour moi, en fait, il n'y avait rien autour de moi. Et après, je me suis dit, bon, je retourne dans la salle avec les autres jeunes. Et là, franchement, encore une preuve que j'existe. Hein? Parce que quand j'entre dans la salle, j'entends les jeunes, ils chantent. Oui, je crois en Dieu notre Père Oui, je crois en Christ, son fils En fait, cette chanson-là, les gars, elle est devenue tellement importante pour moi Cette chanson-là, je, je l'aime tellement À chaque fois que je chante cette musique, j'ai des frissons qui me montent Aujourd'hui, en fait Si j'arrive, je, je me mets avec tout le monde et tout Je me mets debout Et j'ai toujours un peu honte de chanter Parce que je me dis, il y a deux, y a deux minutes, tu disais que je n'existe pas Et je commence à chanter Debout et pendant que je chante debout, en fait, il y, y a une espèce de force qui, qui vient sur moi comme pour m'agenouiller. En fait, j'étais debout et je me suis écroulée à terre, à genoux. Et là, j'ai commencé à chanter encore... Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit. Et pendant que je chante ça, en même temps je pleure, ça fait... Oh, Dieu, es Oui, je crois. Donc, je chante. Je ne chante plus pour moi, pour me convaincre moi. Je ne chante pas non plus pour convaincre Dieu. En fait, je chante pour le dire à Satan. Je le dis à Satan. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois que je suis la fille, et je crois que je suis co-héritière du royaume des cieux, je crois euh, en la Sainte Trinité, et tes mensonges. Tu te barres, mais loin, loin de moi avec tes mensonges. Et je ne comprends pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu imaginer ça en l'espace de deux heures. Parce que deux heures, c'est beaucoup. Hein. Parce qu'en deux heures, imaginez que Dieu n'existe pas. Ça m'a carrément détruit. Ça m'a détruite parce que j'ai remis, remis tout en question. Plus rien n'avait de sens pour moi. J'étais dégoûtée de la vie. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, mais en fait, s'il n'existe pas, je vis pourquoi Je vis pourquoi sur cette terre Après, je, je vis pour mourir. C'est ça, en fait, la vie. Il y a une phrase que je veux que tu gardes en tête. C'est une phrase qu'un qu pasteur a prononcée un jour, qui, qui, qui m'a beaucoup marqué c'est « La foi chrétienne n'existerait pas si l'existence de Jésus était un mensonge. » Et c'est une phrase tellement vraie. J'ai envie de te raconter ça pour, en fait, déjà te dire que Jésus donne un sens à ta vie. Tu as une raison de vivre, tu as de l'espérance, tu as l'espoir. Si par exemple tu passes par un moment difficile où tu vois que la promesse de Dieu tarde à venir et que tu vois que ta foi diminue, diminue, même si ta foi devient petite, mais petite, petite, petite, conserve-la, garde-la et ne, ne perds pas foi en Jésus parce que notre Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Je peux te dire que ce pourquoi je priais s'est réalisé et aujourd'hui je comprends, je comprends vraiment. Pourquoi il fallait que j'attende autant de temps Je voulais juste te, te dire de persévérer et de ne pas abandonner la main de Jésus. De conserver ta foi parce qu'elle est précieuse. Elle est vraiment, vraiment précieuse. Alors je vais te laisser sous ces derniers mots. Et je te souhaite que Dieu te bénisse. Bisous l'ami.